Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai redécouvert certains Disney. Euh, notamment pour ma vidéo avec Dorémy que vous avez peut-être vu sur sa chaîne YouTube sinon je vous invite à aller la découvrir en barre d'infos il s'agissait d'un top euh, sur nos pires méchants Disney, ceux qui sont les plus effroyables etc et euh, j'avais notamment mis dans mon top Le Seigneur des Ténèbres et du coup pour pouvoir en parler en vidéo et eh ben, j'ai décidé de revoir le film qui m'avait traumatisé dans mon enfance et en fait je me suis rendu compte que certains Disney et eh bien il fallait mieux les découvrir adultes ou qu'en tout cas, une fois qu'on avait pris de l'âge, et eh ben, on les découvrait d'une façon différente. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire quelques propositions Voilà, bah avec le temps qu'on a en confinement, vous aurez peut-être l'occasion d'en redécouvrir certains et de les voir d'un œil nouveau. Le premier dans cette catégorie dont je voulais vous parler, c'est Atlantide. Donc c'est un film qui est sorti au début des années 2000, à l'époque où Disney faisait plutôt un flop au niveau de ses films. C'est vrai qu'Atlantide, j'ai eu l'occasion de le découvrir au Grand Rex, euh, j'étais enfant. Mais c'est vrai que quand je l'avais vu, bah, j'avais pas spécialement accroché, j'en avais pas gardé un très bon souvenir. Quand je l'ai revu récemment, j'ai compris un peu pourquoi est-ce que j'avais pas accroché en tant qu'enfant. Et la raison principale, c'est que ce film est bourré de blagues euh, avec des connotations plutôt adultes. Je pense notamment à La vieille dame qu'on voit tout au long du film, qui a un humour qui est vraiment génial et super drôle. Mais c'est vrai que bah, quand on est enfant on passe un petit peu à côté de cette subtilité-ci. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu Atlantide, et eh bien c'est un film où en fait on suit l'histoire de Milo Tatch, qui est en fait un scientifique qui rêve d'explorer l'Atlantide et qui est passionné par les civilisations anciennes et en fait personne ne croit en son projet et personne n'a envie de l'accompagner dans ce périple. Un jour il va trouver une équipe d'expédition qui va partir avec lui et le chemin va être semé d'embûches et malheureusement pour lui eh bien, tout le monde n'a pas les mêmes intentions que lui. Je vais pas vous teaser tout le film parce que il bah, y a quand même des éléments qu'il vaut mieux découvrir dans le film si jamais vous ne l'avez jamais vu. Mais c'est un film voilà, qui ne fait pas partie des films les plus connus de l'univers Disney, vous êtes peut-être passé à côté. Et ne serait-ce que les intentions de Kida, la cruauté aussi de l'antagoniste du film, ce sont des choses qu'on redécouvre une fois vraiment adulte quand on est enfant. On se dit bon, il est méchant, voilà. Mais je pense qu'on passe quand même à côté d'une grande partie du message et je pense qu'il est intéressant à redécouvrir adulte. Je dirais toujours pas à l'heure actuelle qu'il fait partie de mes films préférés, mais je pense qu'il a quand même le mérite d'exister. Un autre film que je peux vous conseiller, bon, celui-ci est beaucoup plus récent et c'est pas un film d'animation, c'est un film live, c'est Dans l'ombre de Mary. Donc c'est un film qui est très apprécié par les fans Disney, mais qui est beaucoup moins connu euh, bah, du grand public et pour cause. C'est un film qui retrace en fait l'histoire. De la création de Mary Poppins. Il faut savoir que euh, Walt Disney adorait euh, les livres Mary Poppins qu'il a découvert grâce à sa fille et malheureusement et eh bien Pamela Travers qui est donc la personne qui a écrit les Mary Poppins n'était pas très tendre et a mis beaucoup de temps à lui laisser les droits et en fait le film retrace du coup bah, toute la bataille qu'il a pu avoir entre Walt Disney et l'autrice mais aussi et surtout euh, bah, la réelle vie de Pamela Travers et pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée à euh, écrire Mary Poppins. Et bon j'adore Mary Poppins donc forcément bah, c'est un film que j'aime beaucoup et qui me touche. Euh, mais ce que j'aime aussi c'est que bah, on voit euh, Disneyland dans les années 50 un peu, 50-60 et c'est super agréable. Et surtout à la toute fin du film quand vous regardez en fait euh, bah, le, le générique vous avez des vrais audios et des vraies images en fait de ce qui s'est passé et je trouve ça incroyable et je suis vraiment contente qu'on ait ce genre de pièces je pense que c'est un film qui est assez unique. Je crois pas qu'il y en ait d'autres comme ça euh, dans la bibliothèque Disney. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'adorerais découvrir ce genre de film. Mais j'ai un véritable coup de cœur dessus. Et je pense qu'il est vraiment, vraiment génial à voir. Là encore pas avec des enfants. Mais en tant que fan adulte, c'est un vrai régal. Troisième film, et j'en parlais du coup dans l'intro, c'est Taram et le chaudron magique. Alors faut savoir que quand il a été conçu, Taram et le chaudron magique, il a absolument pas été conçu pour une audience jeune. L'objectif c'était de montrer que bah voilà, Uh, Disney ça pouvait aussi s'adresser à des ados, à des adultes et ils ont donc du coup mis en place ce film-ci euh, qui est assez décalé je dirais par rapport aux autres films Disney qui existent. Donc Taram et Chaudron magique, et bien c'est l'histoire de Taram qui se retrouve face au seigneur des ténèbres qui n'a qu'un seul objectif celui de ranimer un chaudron pour ranimer son armée de mort et prendre la possession du monde. C'est un univers qui est assez sombre avec un méchant comme je l'avais expliqué dans la vidéo dorénie qui rappelle un petit peu l'univers du seigneur des anneaux, du mordor etc on a un personnage principal qui est passe ce spécialement si attachant, on n'a pas les, les clichés Disney, on n'a pas de réelles chansons c'est vraiment un outsider mais je pense qu'avec un regard adulte on le découvre autrement je sais pas si on l'apprécie beaucoup plus mais en tout cas on a un regard différent puisque moi quand j'étais toute petite honnêtement <rire> j'étais sous les couvertures avec mon frère et on était complètement paniqués alors ce film aussi clairement il n'a pas du tout été conçu pour les enfants et je me souviens d'ailleurs avoir vu ce film avec mon petit frère qui à l'époque était euh, très jeune, peut-être 6-7 ans et il avait mais rien compris. Alors ce film c'est Vice Versa euh, qui est donc un Pixar sorti en 2015 il me semble. Et c'est un film qui est absolument génial mais c'est vrai qu'il a déjà une ambition qui est compliquée et un concept qui n'est pas forcément évident à comprendre pour les enfants puisque le postulat de départ c'est de suivre en fait les émotions de comprendre comment les émotions fonctionnent. On a en parallèle deux histoires, c'est-à-dire que d'un côté, on a Riley qui a 12 ans, euh, qui s'apprête à déménager avec ses parents, euh, qui s'installe loin de la ville dans laquelle elle a grandi, de ses amis, de ses habitudes, et qui va faire face à tout ça. Et d'un autre côté, on a joie et tristesse euh, qui ont disparu de son cerveau et qui cherchent du coup à retrouver leur place. Déjà c'est super intéressant de voir comment est-ce que tous les concepts ont été représentés pour en faire un film. Euh, je pense qu'on se rend pas compte du travail qu'il faut pour imaginer les pensées. Les rêves, les concepts abstraits, euh, savoir comment est-ce que la peur, la colère, le dégoût se déclenchent dans l'être, euh, dans l'esprit humain. C'est un film qui je pense prend au trip quand vraiment on en comprend les enjeux et quand on s'intéresse vraiment à l'émotion, à comment est-ce que c'est fait à l'intérieur de nous. Non seulement on peut être qu'admiratif du travail des artistes sur ce film, mais encore et surtout, bah, il faut quand même admettre que l'histoire est complexe et pas forcément hyper facile à comprendre quand on est enfant, alors que quand on est adulte, bah, on se rend un peu compte... De, de comment ça a été réalisé de, de comment c'est fait de, de se dire que voilà quand on passe euh, à l'âge adolescent et eh bien euh, la tristesse et la joie peuvent laisser place à d'autres émotions comment est-ce qu'elles cohabitent dans notre cerveau ce film il a, il a fait consensus je pense qu'il a pas été forcément très apprécié du grand public mais vraiment c'est une petite pépite si vous ne l'avez jamais vu ou que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à le revoir je pense qu'avec un oeil nouveau c'est un film qui ne Peut être qu'apprécié. Et moi à chaque fois que je le vois je suis vraiment euh, éblouie par ce que je vois. Alors ce film là c'est marrant qu'il soit dans cette liste parce que c'est un film que j'aime depuis ma plus tendre enfance. Sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi honnêtement. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que j'aimais autant ce film mais j'ai une fascination dessus depuis que je suis toute petite c'est le Bossu de Notre-Dame. Donc le Bossu de Notre-Dame c'est euh, bah, la réinterprétation euh, du célèbre euh, livre de Victor Hugo avec l'histoire de Quasimodo. Je pense que ce film il est surtout destiné aux adultes pour son antagoniste. Frollo c'est un personnage qui est extrêmement sournois, qui est extrêmement sombre, qui est un homme d'église mais qui en même temps a du désir sexuel pour Esmeralda, mais qui est en même temps raciste. Donc il a du désir pour ceux qui craint. Euh, c'est quand même un homme qui est abominable parce qu'il a tué la mère de Quasimodo mais en même temps il séquestre l'enfant dans les tours de notre dame pour pouvoir l'utiliser par la suite tout en continuant de le rabaisser enfin bref c'est quand même un méchant si on le connaissait dans la vraie vie on se dirait mais mon dieu mais qui est cet homme et quand on est enfant et bah, on se rend compte qu'il est pas gentil principalement avec Quasimodo mais je pense que toute la dimension raciste on ne se rend pas compte vraiment de la portée de ses actes et de ses paroles et même quand on s'intéresse aux paroles des chansons notamment Infernal c'est un véritable bijou vraiment foncez redécouvrez ce film s'il vous plaît et dites moi en des nouvelles parce que c'est c'est une petite pépite. Le prochain film de cette liste dont je me dois de vous parler ici c'est Fantasia. Donc Fantasia j'ai vraiment découvert sur le tard de mon côté. Euh, enfant j'ai jamais réussi à me mettre devant, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai jamais trouvé la motivation de me dire que j'allais me mettre devant un film devant lequel il n'y avait pas de parole euh, et où on suivait la musique avec des images. C'était un concept qui me paraissait euh, pff, chiant on peut le dire. Et donc c'est vrai que jusque là j'avais pas trouvé la motivation, j'ai découvert l'année dernière et ce film ça a été une révélation pour moi. Alors j'avoue que je préfère Fantasia à Fantasia 2000, en fait j'ai vraiment compris comment est-ce que les images pouvaient sublimer la musique. C'est à dire que je pense qu'on est beaucoup à avoir écouté de la musique classique et à avoir un peu imaginé des images par dessus. C'est ce que nous propose Fantasia en nous faisant redécouvrir des... Musique classique, on connaît pas forcément, et en mettant des images par-dessus pour que la musique nous raconte une histoire. C'est vraiment de la poésie visuelle. Et là encore, alors il faut être plutôt concentré, c'est vrai, je pense que c'est assez inégal, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui vont beaucoup vous toucher, d'autres où vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça Mais je pense que ça vaut quand même le coup d'œil. Je me dis c'est quand même fou que Walt Disney ait pensé à ça à son époque, et c'est vraiment très très beau. Alors, autre film, et ça, ça a fait débat avec mon chéri, euh, puisqu'on l'a découvert ensemble. J'avais envie de voir un film d'Halloween. <rire> Sauf que comme je suis un peu peureuse, euh, moi, mes films d'Halloween, clairement, c'est euh, Les Grimlins et Ocus Pocus. Voilà. <rire> et donc, je me suis dit, Pinocchio, c'est quand même un film qui a un univers qui est assez sombre. Pourquoi ne pas le redécouvrir et bah vous savez quoi j'ai vraiment redécouvert ça avec des yeux d'adulte. J'ai toujours trouvé l'attraction assez creepy à Disneyland Paris, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que bah, j'avais pas revu le film. Et c'est un film qui est quand même assez sombre. Alors certes, on a euh, la fée bleue qui donne la vie à Pinocchio et qui lui permet d'être animé, etc. Mais est-ce qu'on en parle de la méchanceté des méchants C'est le cas de le dire. Est-ce qu'on se rend compte à quel point les méchants qui sont faits dans ce film sont mauvais quand même Parce que Stromboli, que le mec séquestre un enfant, il l'exploite pour un spectacle, il l'enferme dans une cage, il l'empêche de revoir sa famille. Et ensuite, euh, la séquence avec le pays des sucreries, avec les enfants qui se transforment en ânes pour ensuite être emmenés aux mines de sel, c'est vraiment très très sombre en fait. Et je me dis, est-ce que ce film n'a pas été conçu comme une sorte de film d'horreur pour enfants en vous disant voilà ce qui va se passer si vous n'êtes pas sage, si vous montez ou si vous n'allez pas à l'école. Parce que vraiment, re-regardez-le avec des yeux d'adulte, je trouve ça assez fou. Même la baleine monstro, bon alors elle est très réaliste pour le coup, enfin je trouve par rapport à du Disney. Elle fait vraiment peur cette baleine. Je trouve qu'il a une ambiance particulière ce film et je l'avais jamais perçu en tant qu'enfant. Du coup je suis contente de l'avoir découvert avec mes yeux d'adulte. Bon ce film aussi j'étais obligée de le mettre dans la liste, c'est Pocahontas. Alors c'est un peu comme Mulan puisque bah, c'est inspiré d'une véritable légende. Sauf que je trouve que le travail qui est fait sur Pocahontas fait qu'il est quand même moins accessible aux enfants que Mulan. On a quand même une héroïne qui, qui va avoir un amour interdit avec John Smith. Et l'affrontement le, entre les deux tribus, la, la beauté des images aussi. Moi je trouve que l'affrontement c'est vraiment un chef dœuvre que ce soit dans les couleurs, dans la musique. Il est incroyable ce film, vraiment. On a quand même la mort aussi qui est représentée. On a une héroïne qui est moins cliché que certaines autres et, et vraiment je trouve que, que ce film c'est une véritable pépite et même la fin quand on y réfléchit c'est pas la fin classique qu'on peut avoir dans les disney puisque bah, pocahontas ne finit pas avec john smith les deux ne s'installent pas ensemble sur la tribu des Powhatans. clairement euh, ils se retrouvent séparés lui il est blessé on ne sait pas s'il va survivre quand on s'intéresse à la légende de pocahontas bah, c'est pas non plus hyper joyeux joyeux mais je pense que du coup c'est un film qu'il faut prendre le temps de redécouvrir en tant qu'adulte. Et moi je sais que c'est un film que je redécouvre à chaque fois avec plaisir, ne serait-ce que pour la bande sonore. C'est une bande sonore que j'écoute très très souvent et que j'adore. Bon, ici la horreur du montage, et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un film hyper important qui mérite de faire partie de ce classement, et il s'agit de Zootopie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film assez récent qui est sorti, et qui nous raconte l'histoire de Judy Hopps, qui arrive dans la ville de Zootopie pour réaliser son rêve de toujours, celui de devenir policière. Elle va donc se retrouver à essayer de résoudre une enquête avec Nick Wilde, qui est donc un vilain renard. Et ce qui fait que ce film est si spécial et qui mérite d'être découvert en tant qu'adulte, c'est que on a tout un niveau de lecture qui n'est pas accessible pour les enfants, puisque c'est un long métrage qui dénonce principalement le racisme, euh, les différences entre les différentes espèces. Ça dénonce également le sexisme. On a vraiment tout un discours sur euh, les prédateurs versus les proies, et je pense qu'on ne peut pas le voir en tant qu'enfant. Pareil pour toutes les subtilités qu'il peut y avoir au niveau euh, des références cinématographiques, de l'humour. Je pense qu'il peut être découvert avec des enfants, mais c'est clairement un film que vous apprécierez d'autant plus avec un œil adulte. Bon, et enfin le petit dernier, et qui est quand même, je pense plutôt important à découvrir ou à redécouvrir c'est Wally. -E. C'est un concept de film qui n'est pas adapté à tout public euh, puisqu'on a quand même un petit robot qui se retrouve à nettoyer la terre dans un univers post-apocalyptique avec des êtres humains euh, qui sont tous obèses, en mauvaise santé et dirigés par les robots sur des énormes vaisseaux spatiaux. C'est une morale autour de l'écologie et des machines qui sont des problématiques qui ne peuvent pas être perçues et vraiment comprises en tant qu'enfant. C'est vrai qu'on a des personnages qui parlent peu, hein on assure Surtout de la musique et je pense que c'est un film du coup qui mérite là encore d'être euh, découvert et vraiment apprécié avec un œil nouveau, un œil adulte et que je vous recommande chaudement la Pixie Army en tout cas je suis super contente d'avoir pu aborder ce sujet avec vous et si jamais vous en avez à rajouter dans la liste, n'hésitez pas dans les commentaires ou que vous avez redécouvert vous assez récemment et vous vous êtes dit ah ouais non mais ce film en fait c'est pas du tout comme ça que je l'avais perçu la première fois je pense que ça nous donnera des petites idées de films à redécouvrir euh, là en cette période donc euh, vraiment n'hésitez pas à interagir avec nous la Pixie Army et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous <rire> bon et en scène post-générique ma Pixie Army, comme promis je vais vous parler de ce film Disney qui n'est pas vraiment Disney mais qui aborde quelque chose en rapport avec Disney, c'est très intrigant dit comme ça et ce film c'est Goodbye Christopher Robin donc c'est un film qui aborde en fait la véritable histoire de Winnie l'ourson et surtout des dommages que cette histoire ont causés à Jean Christophe puisqu'on n'en parle pas assez <rire> Il faut savoir que le livre Winnie l'ourson, eh c'est un livre qui a eu un véritable succès en Angleterre à tel point que le petit garçon, qui est décrit dans le livre, et le fils donc du coup de l'auteur, a été assailli de tous les côtés. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que ça aborde la rançon du succès. Alors vraiment, c'est pas du Disney. Hein. On n'est pas sur du film ultra joyeux, on n'a pas de chanson, on n'a pas Winnie qui s'anime. Mais ce film a un charme particulier. Il est assez long, mais vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps de le découvrir. De, de voir un petit peu l'envers du décor et je pense qu'après avoir vu ce film aussi vous verrez plus du tout l'univers de Winnie l'ourson de la même façon <rire> enfin voilà, bon visionnage et bisous